J'ai passé la journée du 8 octobre 2022 en voiture pour un long trajet qui allait changer ma vie. Si on m'avait posé la question il y a quelques années, j'aurais dit sans hésitation que notre troupe était au complet. Et pourtant, j'étais là, aussi incroyable que ça puisse me sembler, à regarder le paysage défiler tout en me perdant dans mes pensées. En me replongeant dans mes souvenirs, ces sept longs mois de réflexion, de démarche, de préparation, de recherche pour être sûre de moi et que tout se passe pour le mieux. Je repense à ce jour où je l'ai vue pour la première fois en photo, le jour de sa naissance, ce moment que j'avais attendu avec tant d'impatience, et mon cœur savait déjà que c'était elle et pas une autre. Chaque jour, j'espérais de nouvelles photos, je m'émerveillais de la voir grandir si vite, mais c'est le jour où je l'ai enfin rencontrée pour de vrai que tout est devenu concret. Elle n'était plus qu'une photo sur un écran, elle était réelle, et je l'aimais déjà si fort Je me revois là-bas, durant cette matinée hors du temps où, pour quelques heures, nous étions ensemble toutes les deux. Et me voilà, un mois plus tard, à refaire cette même route, en songeant à quel point elle avait grandi depuis. En ayant du mal à réaliser que, cette fois-ci, le chemin du retour serait bien différent de la dernière fois. J'ai passé la soirée chez mon amie Claire, propriétaire de l'incroyable mule Choupette, mais aussi du bel Elios que je rencontrais enfin. C'est vraiment grâce à eux que j'ai réussi à rester calme et pas trop stressée en cette veille de nos retrouvailles. D'ailleurs les amis, encore merci voilà sur le chemin du retour avec elle. Telia, chienne colis à poils longs de deux mois. Ma chienne. Ça me semble tellement irréel qu'elle soit enfin là. Ça y est, notre aventure commence vraiment. Et quelle aventure que celle qui nous attend Car en plus d'être ma première chienne, ma nouvelle meilleure amie, et la boule de poils la plus mignonne de tous les temps, Telia est destinée à devenir ma chienne d'assistance, pour pouvoir m'accompagner et m'aider au quotidien. Autant vous dire que c'est un sacré projet. Ça promet d'être intense et riche en émotions tout ça, mais vous savez quoi Je sais d'ores et déjà que je n'aurais pas pu tomber sur mieux que cette petite chienne-là pour vivre ça avec moi.